Est-ce qu'un tiers peut être présent pendant un test du polygraphe Parfois, des personnes intéressées dans les résultats du test souhaitent être présentes durant le test du polygraphe. Soit parce qu'elles se méfient du technicien. Elles croient que le test peut être faussé. Elles se méfient du processus. Elles ont un caractère contrôleur. Ou simplement... C'est des personnes curieuses ou elles veulent aider dans le processus du test. Toutefois, un test polygraphe est seulement appliqué à la personne examinée par le technicien du polygraphe. Et la raison pour ceci est multiple. La personne examinée doit se sentir à l'aise lors, la lors de sa déclaration sur le cas. L'examinateur doit pouvoir poser les questions qu'il ose pertinentes sans mettre la personne examinée, le sujet examiné, dans une situation embarrassante. Et le polygraphe est un instrument ultra sensible. Et ses lectures peuvent subir des distorsions s'il y a des distractions qui peuvent causer ces distorsions. Donc, en résumé,